coiffeur est un petit rigolo, golo. Il fait des farces à ceux qu'il trouve pas beau. Et la dernière, c'est quand il a laissé sans pitié Monsieur Sérieux dans la forêt sans carte bleue. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, Monsieur Sérieux s'est retrouvé bien. façon Mon coiffeur est vraiment un joyeux luron Mais il n'aime pas qu'on le prenne pour un con wow, wow, wow, wow, wow. Alors un jour mon coiffeur a décidé Que désormais la vérité devait éclater Alors il a écrit au président Et à tous les autres trafiquants Qui nous compriment la cervelle il est allé à la télé Pour demander qu'on ne soit plus manipulé aujourd'hui Au pied de mon coiffeur, il y a les chaînes Se taire serait une corruption Se battre serait le sang à foison Nous revoilà comme en quarante Une paix corrompue ou une victoire sanglante Car aujourd'hui, mon coiffeur est en prison prison. Voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon Aujourd'hui Nanana, voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon Petit frère, petit frère Prends bien garde aux fleurs artificielles Leur odeur, un goût, un goût très amer Alors n'oublie jamais que la plus belle fille du monde a Regardez que la boîte Il faut pas regarder que la boîte Il faut pas regarder que la boîte Si tu te laisses attraper par les fleurs de la ville Elles joueront sans aucune pitié Et emmèneront ton cœur dans leur ronde Dans leur ronde infernale n'oublie jamais que la plus belle vie du monde rond Dans un tapis de mousse, c'est là toute la difficulté Ne pas passer, ne pas passer, ne pas passer à côté n'oublie jamais que la plus belle fille du monde à 11 mètres Merci. Y'a d'aïe, Dai d'aïe, dai d'aïe, Dai d'aïe, dai d'aïe, Dai d'aïe, dai d'aïe, d'aïe, da Oh maman Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre car dehors il y a mes faux frères, les idiots dans l'onglet, ma pleine vécue, ceux qui t'épilent au laser et qui... Moi je veux nager dans ton place, Un tatou et chanter la vie Dans ton harmonie Car ici on ne paye pas pour manger Marcher, dormir ou même respirer maman Gaïa J'ai peur de sortir de son ventre Je ne veux pas aller chez eux Ceux qui marchent sur ta tête avec des talons aiguilles Cracher dans tes nez un venin de jalousie Je préfère nager dans ton place un tatou chaud Et chanter la vie dans ton harmonie Car ici on ne paye pas pour ranger Marcher, dans ou même respirer Maman Gaïa, j'ai peur de sortir de ton rang Car il n'arrête pas de faire du bruit Il joue aux docteurs et aux acribanteurs Mais leurs aiguilles vont se figer dans ton cœur Ils vont te tuer alors je me dois d'aller essayer de parler à des moulins avant Et ils vont te tuer alors Je me dois d'aller essayer de parler à des moulins avant Oh ma j'ai peur de sortir de ton ventre Car dehors il y a mes faux frères Les idiots dans l'on ma pleine vécu Ceux qui t'épillent au laver et qui brûlent tes habits Moi je veux nager dans ton place, un ta tout chaud Et chanter la vie, donc on harmonie Car ici on ne paye pas pour manger, marcher, dormir Ou même respirer Mama Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre, je ne veux pas aller chez eux, Ceux qui marchent sur ta tête avec des talons aiguilles. crachés dans tes veines, un peu d'un Je préfère nager dans ton place, un tout du chaud et chanter la vie dans ton harmonie. Car ici, on ne paye pas pour manger, marcher, dormir ou même respirer. Mama Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre, car n'arrête pas de Qu'une vie. Daï daï daï daï daï da. O, da.